Faut-il réinvestir mes gains Tu as sûrement dû te retrouver dans cette situation où tu as gagné de l'argent et tu ne sais pas si tu dois réinvestir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. Alors, par rapport aux gains, j'aimerais te raconter une histoire ou plutôt te raconter une histoire que toi, tu as sûrement vécue. Donc, assis-toi bien, confortablement chez toi. Tu vois moi je suis assis aussi à la maison au coin de la cheminée et tu vas rentrer dans l'esprit de cette personne qui se trouve dans cette situation ma question tu as peut-être déjà été au casino où tu as peut-être fait je ne sais que que sais-je un, un jeu d'argent ou un jeu où tu vas au tabac et tu grattes et tu as gagné de l'argent mais on va prendre l'exemple du casino parce qu'il est vraiment bien tu arrives au casino tu as peut-être 50 euros à investir au tout début tu fais la machine à sous 1 euro 2 euros ça ne marche pas du tout tu te dis bon ça c'est que du hasard c'est nul tu arrives tu te dis allez je vais faire un autre jeu je vais aller faire la roulette tu fais la roulette et ça se passe plutôt bien tu augmentes tes gains après tu fais un autre jeu ou là c'est un peu du qui tu doubles, on va dire 50% de chances de gagner. Tu joues et puis tu remportes 40 euros. C'est-à-dire que tu avais déjà utilisé 10 euros et là tu remportes 40 euros. Tu te retrouves avec 90 euros. Donc tu avais 50 euros au départ et maintenant tu as 90 euros. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Parce que maintenant tu as gagné 40 euros alors que tu avais que 50 euros Très rapidement, en moins, en moins d'une heure, en 30 minutes, tes 40 euros, tu pourrais te faire un petit resto avec, ce serait chouette. Ou je sais pas, t'acheter un, un, un petit t-shirt ou euh, que sais-je, quelque chose qui te fait un peu plaisir. Mais qu'est-ce que tu fais La plupart du temps, tu vas rejouer cet argent. Et tu vas même pas rejouer que les 40 euros. Tu vas rejouer les 90 euros. Parce que tu t'es dit, mais ça c'est facile, j'ai réussi rapidement à avoir 40 euros, donc je vais jouer tout l'argent. Comme ça, ça va encore se multiplier. Et donc tu joues 90 euros. Puisque tu as dit au départ, bon, c'est 50 euros pour le casino, donc j'en ai pas vraiment besoin. Donc je suis joueur, je récupère et je continue. Donc tu joues. Cette fois, tu joues peut-être à la roue de la fortune. Et tu regagnes 10 euros. Alors là tu te dis c'est bon, j'avais 50 euros, j'ai utilisé 10 euros, maintenant je me retrouve avec 100. C'est top. Est-ce que j'arrête Maintenant il faut que je multiplie, il faut que j'arrive à 200. Tu joues, tu redescends, 80. Tu continues, tu dis bon je lâche pas l'affaire. Tu redescends, 50. Tu dis, ah mais je suis revenu à l'initial, donc c'est bon j'arrête. Et non, tu continues, 40. Tu te dis il faut que je me refasse. Tu continues, 30. Il faut que je me refasse. Tu continues, 20 il faut que je me refasse. Et à la fin tu te retrouves à zéro. Est-ce que ça te parle ça Je pense que ça doit te parler. Moi en tout cas ça me parle parce que j'ai déjà connu ça. <rire> j'ai déjà connu cette situation. J'ai eu des gains et je ne sais pas comment les réinvestir. Je ne sais pas quoi faire et du coup je fais n'importe quoi. Alors que je m'étais dit si je gagne un peu d'argent, j'arrête mais j'ai continué. Maintenant j'aimerais que tu me partages toi dans les commentaires, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, dans les casinos, est-ce que tu as déjà eu à réinvestir tes gains et qu'est-ce que tu as fait avec ça Et aussi si tu connais des personnes qui sont intéressées bah, aux investissements et qui ont déjà reçu de l'argent, ont gagné de l'argent et ne savent pas quoi en faire, partage-leur cette vidéo car elle pourra vraiment les aider. Maintenant, comment je réinvestis mes gains. Donc, on va dire il y a deux parties, il y a la partie personnelle et la partie professionnelle. Dans la partie personnelle, je me fixe un objectif, par exemple lorsque j'ai investi dans le bitcoin et je ne me fixe pas un objectif généralement avec un montant, je me fixe un objectif dans le temps, en ce qui concerne le bitcoin, je m'étais fixé un objectif de dire j'ai investi dans le bitcoin pendant 5 ans. Donc, ça veut dire que si j'ai commencé à investir dans le bitcoin en 2015, je dois arrêter, on va dire entre guillemets mon investissement dans le bitcoin en 2020, malgré ce qui peut se passer. Ça veut dire que je sais, parce que j'ai étudié, que lorsque je vais investir, il va y avoir des hauts et des bas et à un moment donné, les gens vont dire c'est l'heure de sortir, il faut sortir, mais je respecte ce que j'ai dit, je respecte le fait que j'ai dit j'investis pendant 5 ans, point, parce que si tu ne respectes pas ta parole, tu vas vraiment être déçu de ce qui va arriver. Lorsque tu la respectes, tu n'as aucun regret. Lorsque tu dis, bon là je dois changer parce que les conditions ont changé, tu es généralement grandement déçu. Donc ça c'est pour le côté personnel, je décide d'une date et puis je la respecte. Maintenant, pour le côté professionnel, c'est un peu différent puisque j'investis sur le moyen terme mais aussi sur le court terme. Donc par rapport au côté professionnel, je vais me fixer des montants que je souhaite avoir en gain. Par exemple, je dis si j'ai 40 000 euros ce mois-ci, je m'arrête, point, parce que mon objectif ce serait d'avoir 40 000 euros euh, chaque mois. Si je me retrouve à 35 000 euros et qu'un moment je me retrouve à 45 000 euros, j'aurai le droit de prendre un risque. À 5 000 euros près, mais c'est tout. Ça veut dire que je mettrai une limite de perte à 5 000. Je ne vais pas dire je suis à 45 000, ok, je vais me retrouver à 70 000. Il faut toujours respecter tes objectifs. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, dissocier l'émotion de l'argent. Pourquoi Parce que l'argent n'est pas vivant. On met beaucoup trop d'émotion au niveau de l'argent. L'argent, c'est juste un fluide, c'est juste un moyen d'obtenir une chose ou une autre chose, l'argent n'a pas d'humeur, l'argent ne te parle pas, l'argent est tout simplement mort, il ne vit pas. Donc pourquoi tu vas mettre de l'émotion sur quelque chose qui ne vit pas Tu comprends ce que je veux dire Donc ça veut dire que quand tu te poses la question de comment réinvestir tes gains, il ne faut surtout pas te mettre dans l'émotion de ah je vais perdre de l'argent. À partir du moment où tu as eu des gains, soit tu les réinvestis en gardant le capital de départ, puisque ça veut dire que tu n'auras jamais perdu d'argent. Soit tu cash out. Cash out, ça signifie tu récupères tes gains. Voilà. Donc, c'est toujours cet état d'esprit qu'il faut avoir. Tu veux savoir quoi faire avec tes gains, tu dois juste décider par rapport à tes objectifs. Est-ce que tu voulais attendre une certaine période Est-ce que tu voulais un certain montant Si tu as ton montant, c'est fini. Si tu vas au casino et que tu as, as fait x2 au casino, c'est terminé. Tu ne, tu, tu, tu ne fais rien parce que tu as décidé. Si tu investis sur le long terme, tu gardes ta durée parce que tu l'as décidé. C'est hyper important de respecter ce qu'on dit dans les investissements et de bien comprendre qu'il n'y a pas d'émotion vis-à-vis de l'argent. Voilà. Les émotions, c'est uniquement ce que tu vas te raconter dans ton esprit par rapport à ce qui va arriver dans le futur alors que tu as gagné de l'argent donc tu es dans le présent. Donc, choisis bien. Ce que tu veux par rapport à ça et justement par rapport au gain, je vais te partager une vidéo privée que tu vas pouvoir voir en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo je te partagerai un trade tu vas être juste à côté voir comment je réfléchis voir pourquoi je choisis tel ou tel montant et à quel moment je sors et tu comprendras très bien que je ne mets pas d'émotion à ce niveau là donc pour y accéder clique bien sur le lien dans la description et tu vas pouvoir la regarder de suite voilà c'est tout pour aujourd'hui je te remercie d'avoir suivi cette vidéo c'était olali ziga expert en investissement à haut rendement à très bientôt bye